Je suis kinésithérapeute diplômé d'État depuis 2017. Je suis salarié au sein d'un cabinet qui oriente sa prise en charge plutôt vers la traumatologie du sportif et la prise en charge de protocoles de réadaptation à l'effort. Et depuis mon diplôme, du coup, je me suis formé en thérapie manuelle du rachis et de l'épaule. Euh, la plupart du temps les, les, les kinés qui sont salariés vont, vont exercer dans une structure publique mais moi ici on, on, a une, on est au, au sein d'une structure plutôt privée. C'est un métier qui associe à la fois le, le raisonnement et, euh, et la pratique. Le raisonnement parce qu'en fait le, le patient arrive avec euh, son ordonnance du médecin, euh, il arrive avec toutes ses douleurs, tous ses problèmes, au sein de l'évaluation on va l'écouter, on va lui poser des questions pour approfondir, approfondir un petit peu l'examen le, le, et puis euh, on va examiner un petit peu pour voir ce qui ce qui se passe et comprendre un peu ses problèmes et puis euh, donc à la fois le raisonnement mais aussi la pratique parce que finalement notre métier consiste à avoir un suivi plutôt régulier du patient euh, qui associera plusieurs techniques euh, de rééducation et durant soit une ou deux séances ou des fois pour certaines maladies chroniques des fois un peu plus euh, un peu plus longtemps euh, en fait moi j'ai toujours voulu travailler dans, dans la santé je voulais travailler euh, auprès des patients mais surtout pour et, et encore plus avec euh, avec les patients quand j'ai effectué mes premiers stages euh, au collège euh, en kinésithérapie je me suis rendu compte que euh, le métier de kiné était super large c'est à dire qu'on va aussi bien traiter euh, des champs tels que la traumatologie, la rhumatologie, la neurologie, la pédiatrie, euh, la pneumologie, la cardiologie, l'urogynéco, c'est-à-dire on va vraiment toucher à tous les champs cliniques possibles. Donc on a vraiment un métier super large, mais surtout super dynamique, parce qu'on euh, est toujours en mouvement d'un point de vue euh, physique, parce que c'est un métier qui est assez exigeant, et aussi d'un point de vue intellectuel, parce qu'il faut toujours se, se remettre en question euh, au niveau de sa pratique et au niveau de son, son raisonnement. Et puis, euh, savoir s'adapter aussi euh, en fonction des personnes, parce qu'une personne A et une personne B vont être, vont être totalement différentes, même si c'est pour la même pathologie au départ. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur du, du contact social. On est, on est proche des gens euh, tout le temps. On va même des fois euh, chez eux en, en kinesthérapie libérale, donc euh, la, kiné, la, la kiné à domicile. donc faut, Je pense qu'il ne faut, faut, pas, faut pas avoir peur du contact humain. Ce que je pourrais conseiller au, à, à tout le monde, c'est de euh, S'intéresser à comment le corps humain marche, en fait, c'est euh, à la fois sur la mécanique, mais aussi euh, remettre le patient dans un contexte, ce qu'on appelle biopsychosocial, donc avec toute sa complexité psychologique, avec tout son environnement social. Donc c'est vraiment euh, savoir comment le corps humain marche, mais dans cette, euh, cette dimension-là. Et euh, on le voit dans d'autres pays aussi, on a ce qu'on appelle l'accès direct, donc, donc euh, la kinésithérapie en, en première intention qui se développe euh, de plus en plus. Donc je pense qu'elle aspirera euh, à ça.